Opriotes positif du Bélier. Caractéristiques physiques du Bélier. Le Bélier est physiquement attrayant. Surtout les traits du visage sont vraiment remarquables. Les yeux sont généralement petits et les nez sont fins et longs. Leurs bouches sont distinctes mais généralement petites. Les structures de la mâchoire sont disloquées et les cheveux sont brillants et deviennent rouges lorsque le soleil frappe. Leur démarche est inclinée vers l'avant et ils risquent donc d'avoir des problèmes de dos plus tard dans la vie. Le bélier a un corps musclé. On ne peut pas dire qu'il soit très grand. Elle s'habille toujours avec style et il serait logique de dire que la garde-robe est spacieuse. Ils aiment porter des costumes. Ils n'abandonnent jamais, jamais porter des vêtements de marque. Bélier homme caractéristique générale, le bélier est le signe le plus remarquable en termes de caractéristiques générales masculines. Leur confiance en soi est toujours élevée. Ils pensent qu'ils réussira dans tout, qu'il est le meilleur et qu'il est spécial. Ils attirent l'attention avec leurs structures énergétiques. Instable, constamment en mouvement et en agitation est évident dans tous les cas. Le Bélier jouit de l'autorité et veut avoir de l'autorité dans tous les domaines. Ils aiment tellement faire. En raison de leur obstination, il est très difficile de les persuader ou de les dissuader. Même s'il fait une erreur, il ne l'accepte jamais et ne l'aime pas. Il se comporte remarquablement égoïste. Le Bélier est incroyablement curieux. Il veut avoir des connaissances et des recherches sur tous les sujets. Ils ont une fin inintelligible de curiosité. Un bélier extrêmement excité ne peut restreindre sa structure mouvementée que s'il s'intéresse à deux ou plusieurs problèmes. Sinon, il est difficile d'équilibrer sa structure excitante. On dit que le bélier doit d'abord s'en souvenir. Bélier aime beaucoup la liberté des hommes. Il peut détester la limitation et la limitation de sa liberté à un degré extrême.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 Le bélier doit être l'homme qui gère l'homme. La raison en est qu'ils sont venus dans ce monde en tant que leader. Le bélier est très utile. Il essaie d'aider tous ceux qui sont dans le besoin, qu'ils le connaissent ou non. Grâce à leur générosité, leur aide ne sera jamais limitée. Il a la personnalité pour partager et ou assumer les responsabilités des personnes devant lui. Ses amis viennent en premier lieu pour le bélier. Il les valorise beaucoup et les choisit avec soin. Le bélier à l'esprit libre veut garder sa liberté sur le plan commercial et financier, comme il le fait dans tous les aspects de sa vie. En tant que tel, la plupart des hommes de bélier veulent créer leur propre entreprise. Ils ont généralement des structures qui n'aiment pas être placées sous commandement et, par conséquent, les hommes en Bélier qui ne peuvent pas faire leur travail dans les affaires veulent être des gestionnaires ou des gestionnaires. Ils détestent prendre des ordres dans tous les aspects de leur vie. Il est à noter que le Bélier profite pleinement de la vie et vit de cette manière. Même s'il a des difficultés, il essaie toujours de voir le bon côté de la vie. Il est extrêmement attaché à lui-même. Il est enclin à dépenser beaucoup d'argent pour mener une vie agréable. Ses mains sont extrêmement ouvertes, a déjà une personnalité très généreuse. Le bélier n'aime pas se briser et se faire mal. Il est à noter que quand il est cassé, il est très « qui qu'il soit ». Il n'épargne pas ses mots et parle de ce qui en découle, par conséquent, ils peuvent être concasseurs. S'il est critiqué, ils le font avec une langue dure. Bien que l'homme de bélier valorise la vie familiale, il mène généralement une vie plus sociale. En fait, c'est parce qu'ils sont extrêmement mobiles. Ils ne resteront jamais. Mais la vie familiale lui procure la paix et le bonheur. Quand il veut écouter la tête ou se ressaisir, il peut rester longtemps à la maison. À moins que les problèmes soient causés par la vie familiale, l'amour l'homme bélier sera très attrayant dans la vie amoureuse. Il a un caractère constamment actif et enthousiaste. Cependant, la femme qui est avec le bélier doit toujours porter un billet de retour. La raison en est que le bélier a soudain perdu tout intérêt pour sa vie amoureuse. L'homme bélier n'abandonne pas facilement sa liberté dans la vie amoureuse. Quand bélier aime un homme, il fait confiance à toute sa foi et voit la personne avec laquelle il se trouve dans sa vie. Il reste fidèle à la personne avec qui il est resté toute sa vie. Cependant, s'il n'aime pas, ne croit pas et ne le voit pas comme une partie intégrante de sa relation. Sa relation ne durera pas longtemps et peut être trompeuse. Quand elle le fera, elle sera jalouse, mais elle n'est ni trop jalouse ni dépassée. Caractéristiques positives du bélier Parmi les caractéristiques positives du bélier, peut-être la caractéristique la plus importante est telle que le manager est fougueux. Il est courageux. A un caractère affirmé et n'a donc peur de rien. Il a une structure très ambitieuse et ses énergies sont toujours élevées. Ils sont déterminés. Ils ne reviennent pas facilement des décisions qu'ils prennent. C'est un homme extrêmement enthousiaste, sociable et passionné. Tous ces éléments attirent l'attention en tant que caractéristiques positives du Bélier. Caractéristiques négatives du bélier Parmi les caractéristiques négatives du bélier, le plus remarquable est qu'il est extrêmement têtu. Il est toujours curieux de tout et veut apprendre. Le fait qu'il ait une structure qui ne se considère que par lui-même est un autre aspect négatif. De temps en temps, il peut être paresseux et gourmand. Il est facilement en colère et impatient. Se moquer des gens et parfois ne pas être sérieux sont parmi ses traits négatifs. Compatibilité avec les bagues, si l'homme bélier recherche une relation harmonieuse, il devrait préférer la femme Léo. Ils peuvent être ensemble pendant longtemps. Ensemble. Ils peuvent planifier et mettre en œuvre leurs projets. Ils peuvent former une aventure avec une femme sagittaire. Sagittaire à structure variable. Le bélier peut suivre le rythme des hommes. Elle peut avoir une vie de relation physique harmonieuse avec la femme valente. Comment aime-t-elle les femmes Le bélier aime les femmes qui se soucient d'elles-mêmes et tiennent compte de ce qu'elles disent. Vous devriez savoir qu'il ne supporte pas une femme qui veut toujours être là. Elle aime toujours les femmes qui se soucient d'elle et se tiennent derrière ses paroles. Elle aime les femmes harmonieuses et belles. Si la femme d'en face est sincère, courageuse et claire, il est impossible pour le bélier de ne pas l'apprécier. Comment est-il affecté Si vous voulez impressionner le bélier, vous devriez être plus sensible que la sensualité. Vous devriez être raisonnable, mais vous devriez adopter une approche modérée. Les femmes nerveuses et irritables ne peuvent pas l'impressionner. Pourtant, il aime les petites sorties de temps en temps. Si vous voulez impressionner le bélier, vous devez toujours avoir un côté curieux. Soyez littéralement comme un livre, mais ne vous laissez pas tous le lire. Même si vous réussissez à impressionner bélier, il y a une chose à garder à l'esprit, c'est très difficile d'attirer constamment l'attention. Qu'est-ce qu'il aime Le bélier aime toujours être leader et être au premier plan. Il est un passionné de la liberté et aime le sentir jusqu'au bout, bouger confortablement et agir à sa guise. Il aime faire du sport, aller au divertissement et aime passer du temps avec ses amis. Oui. Action de cadeau. Si vous voulez acheter un cadeau pour le bélier, vous pouvez lui donner un billet de match. Parce que le bélier aime beaucoup la concurrence. Cependant, si vous avez beaucoup d'argent et que vous pouvez faire quelque chose pour le coach, vous pouvez lui acheter un moteur. Vous pouvez également donner un barbecue à votre homme bélier. Vous pouvez vous procurer une mallette en cuir, une belle calculatrice, un ensemble d'accessoires pour le bureau et des bottes de cow-boy. Vous adorerez les bottes de cow-boy. Car le bélier est un homme courageux, fort et dur. PR positif du bélier, caractéristique physique du bélier, le bélier est physiquement attrayant.